Jean de l'internet, euh, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien se pour une nouvelle bon, personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis aujourd est on est sur Blood Symphony, le serveur que je voir depuis 2013, si je me souviens bien, j'avais déjà joué ce serveur-là en 2013 avec euh... Je, je crois que c'était Bayan Kulomaskin, on avait fait une vidéo de présentation il y a de ça très très très longtemps. Si vous allez dans l'arrière de ma chaîne YouTube, il y a très très très longtemps. Enfin, bref, aujourd'hui les amis, le fondateur Kyranix m'a contacté sur euh, le Twitter. Il m'a dit, Wicons, euh, veux-tu venir faire une petite vidéo sur mon serveur? Euh, j'ai dit, ok, faut que je trouve une vidéo, euh, quelque chose qui m'intéresse. Et là, j'ai été sur le serveur et j'ai vu un truc vraiment intéressant les amis. Vous êtes prêtes? Il y a un enchantement qui s'appelle un enchantement juif. Il y a aussi un enchantement ramadan. Il y a plein de nouveaux enchantements vraiment cool qu'on peut obtenir ici. Regardez, attends. Euh, clique droit sur le PNJ enchantant. Slash Enchantor. Regardez, avec ça, on peut enchanter des, des livres, ok, genre niveau enchantant, des trucs comme ça. Puis, on peut avoir des nouveaux enchantements comme, euh, je sais pas, il euh, y a des trucs comme Venon à chaque... Il euh, y a des chances d'empoisonner ton ennemi. Le ça des chances d'empréder ton ennemi, des trucs comme ça. Vraiment, plein de trucs qu'on peut mettre sur nos épées, sur nos... Euh, sur nos plastrons et armures. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas essayer d'avoir un de ces nouveaux enchantements-là. Donc, il va falloir que je farme un peu. Enchanteur. Il va falloir farmer un peu, mais je pense y aller peut-être pour... Un livre légendaire peut-être, ou... Euh, je sais pas. On verra combien, comment j'ai d'XP, mais c'est sûr et certain qu'on va essayer d'avoir euh, le plus possible d'expérience. Attendez, j'ai... Oh, il y a quelqu'un qui a voté pour moi. Merci. Euh, c'est quoi, c'est quoi ça ah, voilà, ça c'est la caisse. J'espère avoir des fil d'XP, ça serait vraiment cool, ça pourrait vraiment nous aider pour euh, direct faire ce qu'on veut. Et on aura 6 obsidiennes. Vraiment sympathique, parce que l'obsidienne ne sert à rien sur ce serveur-là. Parce que euh, l'endstone, si vous savez pas, vous avez déjà joué, l'endstone, c'est le truc le plus euh, difficile à casser, quoi. Enfin, c'est comme... Voilà, c'est juste... C'est ça, quoi. C'est le nouveau... Le truc le plus difficile à casser. J'ai quelques P4 aussi. Comme vous voyez, j'ai quelques P4 qu'on pourra... Euh, Peut-être... PvP. Peut-être PvP peut un peu plus tard. Mais, euh, pour l'instant, on, euh, on va voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais... Euh, téléportation aléatoire. Je vais aller farmer de l'XP, les amis. Et puis, je vous reprends dès que j'ai putain de niveau pour essayer d'avoir un enchantement euh, juif. Un enchantement, je vais avouer ah que c'est quand même un peu raciste, mais c'est quand même drôle. Donc, let's go, c'est parti. hop, yep, les gars, j'ai trouvé une euh, genre de farm VIP. Genre, c'est cool. En même ah, c'est cool, c'est bien, euh, bien fait. Et en gros, il y a plusieurs types de spawners. Comme ici, on a des spawners à silverfish. Euh, on a des, plusieurs spawners de d'autres côtés aussi. Fait que euh, je vais farmer un peu ici. Et puis, je vais espérer euh, avoir pas mal d'XP pour pouvoir faire euh, un enchantement légendaire. Wow, passage secret. What oh, the fuck, il y a des spawners à gas. What the fuck Non, c'est pas un casque. What What The fuck Ok, il y a des spawners à casque. What Ok, ça c'est quoi Ça spawner à quoi ça Je sais pas. What the fuck les gars Je vais être fucking riche en niveau, je vous le dis. Ah, oh, ah, oh, ah oh. What Ok, mais... Merci Mr. Tig, c'était pas prévu, mais... Euh... Merci à toi mon ami Merci, on va prendre un screen. Je vais juste vous dire aussi le pack de texture que j'utilise, les amis. C'est le r yeah. 16 fois par Airbus. Donc, si ça vous intéresse, euh, vous, voilà, voilà. Merci à toi. Et là, tu imagines c'est une scène trap Et là, une trap Et là, je meurs. puis là, tu pleure OK, non, c'est bon. Merci beaucoup à toi, gros. et Avec l'explique que notre ami nous a donné, ainsi que mon kit... Euh... Euh, que mon kit, on devrait euh, pouvoir avoir un enchantement niveau... Euh, si je ne me trompe pas, bien sûr. Je pense qu'on pourrait avoir un enchantement... Euh... Qu'est-ce qu'il raconte, lui? OK. Euh, un enchantement niveau 2. Peut-être la légendaire. Je sais pas. Non, je pense même pas. Je pense qu'on va pouvoir juste faire un niveau 1. Fichier! J'avais vraiment envie de tester les, les nouveaux enchants. Vraiment, genre, sale. C'est vraiment intéressant. Il n'y a aucun serveur qui propose ça. Et puis, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, attendez. C'était juste ici, je crois. Enchanteur. On a 31 ou 64. On est quand même loin de 64. C'est quasiment... Oh, Vas-y, on va tenter notre chance sur le 31, Leave basique, donc okay, let's go. Ok, vous pensez qu'on a eu quoi? Ah! Famine 3, t'es sérieux? Non! Non! a des chances d'affamer ton adversaire. Ça sert un peu à rien, mais je vais quand même le mettre dessus. Boom, et ça fait qu'on a famine 3 maintenant. C'est plutôt intéressant parce que vous avez, juste comme vous avez vu, juste à le mettre sur votre épée et vous pouvez acheter le truc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, maintenant qu'on a euh, notre truc, on va essayer de faire un petit 1v1 contre quelqu'un. J'ai pas une trop bonne armure, mais je pense qu'on peut quand même détruire des petits culs. C'est bon, normalement on va se taper à lui et on va pouvoir... Euh, fight, c'est quoi C'est no zone ça okay, Nickel, nickel. J'espère qu'il ne back pas son AP quand je vais le Parce que vous savez, les amis, à quel point je suis bon au PvP. Attendez, on va juste... Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et puis, ça devrait être bon. Prendre une petite fire resistance. résistance. Euh, J'ai zéro pas moi. <rire> euh, J'utilise ma flèche magique. Ok, c'est quoi que ça fait une flèche magique Ah, ok. C'est peut-être pas ce que j'avais prévu. On peut même pas perdre. Fuck, merde. Oh, oui, c'est vrai, il y a des, des, des sorts, non? Oui. What? Il a volé mon épée? Non! Rends-moi mon épée! Attends, j'ai tué des poissons poisson, ouais. C'est bon, j'ai retrouvé mon épée, les gars. C'est vachement cool les enchantements, j'adore ça à chaque fois que je là la dessus j'aime de ouf ça, moi je trouve ça trop drôle. On l'a tué gros. What the fuck, on l'a tué, gars! What il était U4 en plus, what the fuck. GG. Attends, mais comment il faisait pour ça? On peut pas avoir ses sorts maintenant? On peut pas avoir ses sorts? Fais chier mec, fais chier mec. Mais c'est pas grave, on a eu quand même du P4. Euh... Tiens. Allez, bisous! Trop facile ce jeu. Trop facile gros. Honnêtement, de plus en plus que je joue sur le, le serveur, de plus en plus que ça me plaît dans le sens que je commence à vraiment euh, tape moi la main là dit. Pourquoi? C'est ça. Cheat. Pas de C'est quoi qu'il fait? What? Pourquoi? Pourquoi il veut que je le tape à la main? T'as dit, t'as dit de me taper la main. Chris, décide-toi, Stop, ok, bye. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, euh, c'est vraiment intéressant. Euh, le savoir, est vraiment intéressant. Personnellement, ça m'intéresse. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos dessus? Euh, ça peut devenir intéressant. Attendez, on va fight avec lui. Euh... C'est bon, allez, un autre que de mort, un autre petit P4. Je suis vraiment trop fort à ce putain de jeu! Je <rire> suis trop fort, toi aussi! Ah C'est bon, tu vois, je suis vraiment trop fort. Euh, trop, vraiment, vraiment, vraiment trop fort. C'est quoi ça? Ouh. Ouh. Donc oui, bon, est-ce que je peux peut-être finir mon truc? Euh, est-ce que vous avez envie que je fasse des vidéos de succès, soit essayer de farmer les enchantements, avoir un... on pourrait se faire un armure de malade? Je sais qu'il y a des bons enchantements, qu'on peut faire et que ça peut être des godsets sets qu'on appelle, les américains appellent ça des godsets. sets, ça peut être des armures avec genre des protections et tout, hyper hyper chité ça peut vraiment être cool, ou on peut juste faire des vidéos genre drôles, du pvp, des trucs comme ça, c'est comme vous le voulez, personnellement, j'ai aucune idée, mais j'aime vraiment le système des enchantements, ça fait longtemps, parce que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était sur netcraft ok, viens, tp toi on va le tuer, eh? ok? Il fait le mal avec nous? Non, mais il a pas compris, hein? Moi, je suis le meilleur, le meilleur, le fucking meilleur! Ok. What? What? What the? C'est un site québécois? What the fuck? T'es dispo dans ma soir, yep? Alors, je t'invite pas chez moi. What the fuck? C'est, c'est chelou comme endroit ça. hein euh... Ok. Pourquoi il y a une map? Il a rien. Ok. Intéressant. Choulou comme serveur chelou. Oh, la personne s'est TP à moi. T'es prêt? <rire> ok. Euh, <rire> combat très intéressant. Tu ne peux pas casser les blocs ici. C'est bon! T'es prêt? On va le tuer maintenant. Je suis meilleur au P&P, vous le savez les amis, depuis 2017. Ok, peut-être pas... Au moins, il n'utilise pas des sorts jusqu'à maintenant. C'est bien, ça. Tant qu'il n'utilise pas des sorts. Je vais un peu paniquer là-dessus. Je suis pas habitué C'est les amis. C'est C'est à, à cause de ça. C'est à cause de l'1.8. j'ai pas de force non plus. C'est à cause de ça. On va faire ça. Ok, attends, attends. Je sais ce qu'on va faire. On va faire... Tac, tac, tac, tac, tac. <rire> tu peux pas être plus cancer que moi. Hein? Il n'y a pas plus cancer que moi. <rire> non Non, <rire> non, pourquoi moi? Oupalaï, je suis en train de mourir de faim, gros. Épée cheat, il y a une épée qui cheat. Qu'est-ce que je m'en fous de son épée, gros? T'inquiète, regarde quest ce que je lui mets, gros. Regarde ce que. Je... Ok, son armure, elle prend rien, par exemple. Ça, c'est comme pas trop juste. Euh, ça, c'est une potion de force. Let's go. Ok, on a plus de pide, disparable, les amis, on va gagner quand même. Ok, peut-être qu'on va pas gagner les amis. Laissez un pouce bleu si vous êtes en train de voir la vidéo et que vous êtes en train de vous dire que je vais gagner. Ok, je vais peut-être pas gagner. Ok, je vais peut-être pas gagner. Mais au moins je vais lui... Oh fuck, il faut que je prenne une, une potion de courage. Oh, je peux pas mourir. Chiant. Ok, c'est bon. Faut pas rager, faut se calmer. il Faut se calmer. Faut se calmer. Grande respiration. Amen. c'est bon, c'est bon. Je vais pas rager, je vais pas, je vais pas rager, c'est bon, c'est bon.